C'est bon, je, je, je vois. Par contre, juste en pense quoi de l'ambiance Ah, parce que moi, j'adore, mais là. Non, oh, gueule gueule est là. Ok, il y a le bras, il y a le bras, il y a mon gueule. Je cherche le bras, moi. Okay, le bruit, il y a le bruit, il y a le bruit, il y a le bruit. Je cherche le bras, le gamer. Si tu vois un bras euh, pas, euh, pas humain, dis-le moi. Ok, là, il est là. Le gamer, ça va être chiant. Très chiant comme je t'ai déjà dit ok on est dans la partie noir et blanc ok en fait j'essaie de trouver euh, le bras les caméras déconnent le gamer ok il est là j'ai très peur ok j'ai entendu le bruit en même temps j'ai entendu le bruit du bras qui se casse et là il est là il est là ah mais c'est le fantôme j'avais pas compris le gamer casse-toi très vite et là il est là il est là c'est bon je l'ai eu Ok il est a... là, le fantôme en fait il est souvent au même emplacement Squatter. Alors je sais pas s'il est tout le temps au même emplacement mais... Ok il est a... là Ok je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu Ok alors il y a mangueul ici c'est pas pareil Ok là il est dans la ventilation, dans la ventilation, dans la ventilation 8 6h du mat, s'il vous plaît je, même... je sais même plus que... qu'elle touche, et qu'elle touche le gamer faut que tu m'aides Ah je sais pas 6h du matin ou pas Oh 6h oui Oh, je suis fier de moi fier de mon exploit Attendez, c'est pas terminé. Non. Laisse-moi entrer... Non. Non. Hey, j'espère que t'as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à lâcher un commentaire. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo. Au revoir. Ah oui, j'allais oublier.